Chers traders et investisseurs, mercredi 12 juin, bonjour. Ah, ce cher président américain, Donald Trump, a de nouveau tweeté hier soir et euh, il a fait peur au marché en durcissant de nouveau les conditions d'un accord éventuel avec les chinois. Résultat, les marchés américains ont été coupés dans leur élan et ont clôturé de manière bien frileuse. Donc de ce fait, tout naturellement, ce matin, euh, les marchés européens ont ouvert de manière encore plus frileuse et il va falloir savoir si cet euh, élan coupé sera confirmé cet après-midi ou pas. Mais pour notre part, nous restons optimistes, nous verrons bien comment sera la clôture ce soir. Mais nous ne sommes pas. Le pire n'est jamais sûr. Nous ne sommes pas du tout convaincus que les marchés refluent énormément euh, de nouveau aujourd'hui. De plus, nous voudrions vous faire part de, de, nos, de quelque chose, d'une observation de plus de qui, qui, qui, qui relève de plus de 35 années d'expérience sur les marchés. Lorsque les marchés américains se retrouvent après quelques semaines ou quelques mois à quelques encablures de leur sommet, ils cherchent la plupart du temps à les rejoindre. Ils ne battent pas... Ils ne... Ils ne euh, comment dirais-je Ils ne rebroussent pas chemin si près du but. Pour ce qui nous concerne, ce matin nous avons fait deux trades sur deux très propres euh, qui ont généré des mouvements de plus de 40 points sur le DAX. Espérons que nous, aurons, nous en aurons encore plus à faire cet après-midi. Nous vous souhaitons de très bons trades. Une bonne journée.